Hello. Alors aujourd'hui, euh, Black Friday et Jeudi Noir. Alors ah, je ne veux pas dire que tout est mauvais, tout est mauvais. Il y a du bon aussi. Black Friday par exemple en s'en tient à son but c'est de baisser tous les prix et de ce fait d'aider les gens qui ont euh, de petits revenus à pouvoir euh, s'offrir ou à offrir des choses qu'ils ne pourraient pas en temps normal même si les petits revenus c'est déjà pas normal mais bon ça c'est un autre sujet après c'est vrai que ce pas la meilleure chose qu'il y a à faire. Disons qu'une fois par an, il euh, faudrait peut-être penser à baisser les prix tous les jours. Ça serait une idée aussi. Et puis, pourquoi Black Black Friday. Pourquoi Black Au contraire, ça devrait être un vendredi euh, heureux, joyeux, puisqu'on peut se permettre d'acheter des choses qu'on n'achète pas euh, tous les jours, vu qu'on n'a pas les moyens. Donc, ça devrait être un bon... Un bon jeudi, un bon vendredi, pardon, mais bon, c'est le black. Pourquoi le black Allez savoir, ça vient des Américains, ma bon, foi. Après, il y a autre chose qui me choque et qui me dérange, c'est le jeudi 5. Sérieusement, le jeudi 5, la grève qu'ils ont prévue, le, le parcours qu'ils ont prévu et tout. Euh, alors, je ne veux pas dire, ça part d'un bon sentiment, forcément, qu'il faut se battre pour tout, euh, tout ce qu'il y a. Mais quand vous voyez le peu de succès qu'a remporté les Gilets jaunes depuis un an, je ne suis pas vraiment sûre que cela ait un impact quelconque. Ben non, je ne pense pas. Parce que, et pourquoi ah, ils ont déjà trouvé un système D, ben oui, alors euh, il va y avoir euh, ben, euh, tout ce qui est Uber, euh, il va y avoir euh, euh, d'autres euh, choses qui sont mises en place pour que justement les gens puissent aller travailler le jeudi, ah ouais. Il ah, ne faut pas arrêter de travailler, hein. même quand tout le monde s'arrête, il ne faut pas, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Et les gens ils sont tellement partis sur cette idée de continuer à travailler, que même un jour, alors qu'ils ne peuvent pas, parce que les, les trois quarts des personnes vont passer leur journée sur la route, c'est-à-dire qu'ils vont faire le trajet, et euh, ils vont mettre euh, plusieurs heures à faire le trajet à l'aller, et ils vont mettre plusieurs heures à faire le trajet de retour. Et puis plutôt que de prendre une journée... Pour rester à la maison voire même euh, faire le pont euh, jusqu'au vendredi et rester à la maison euh, tout le week-end non, non non non non on va aller bosser bah, bien sûr qu'on va aller bosser bah tiens euh, on est bien obligé hein. faut bien payer ses impôts il faut bien payer son loyer hein. donc euh, le jeudi je le sens pas je le sens pas du tout du tout c'est un peu comme quand on m'a annoncé euh, le coup des gilets jaunes non ça sur le coup je me dis c'est une bonne une bonne chose mais au final, ça fait quoi Rien. Un coup d'épée dans l'eau. C'est tout ce que ça a fait. Alors là, moi je vous pose une question, hein. répondez-moi. Qui a lancé cette idée du blocage Qui a lancé Alors, vous allez me dire, c'est les syndicats. Mmh, c'est les syndicats. Et les syndicats euh, sont une force pour les travailleurs. On est d'accord les syndicats jouent en faveur des travailleurs. On est d'accord. Mais alors, si les syndicats jouent en faveur des travailleurs, pourquoi les syndicats sont-ils en rapport avec la présidence, avec des gens qui ont un rapport avec la présidence, etc. Et euh, les syndicats font aussi partie, certains, d'un certain parti politique. Ben, je ne sais pas, c'est divers partis politiques. Ils font partie de divers partis politiques. Donc, si on remonte l'échelle et qu'on se dit grève due aux syndicats, syndicats qui font partie de certains partis politiques, est-ce qu'en fait cette journée-là ne serait pas comme, un, comme un, un, quelque chose que le gouvernement voudrait vous dire en disant, vous voyez, je vous écoute, aujourd'hui, on ne fera rien contre vous. Hein? Aujourd'hui, on vous laisse défiler tranquille. Il n'y aura rien qui sera contre vous. Vous voyez qu'on n'est pas si méchant que ça. Ben non. Mais de temps en temps, il faut aussi lâcher du lest, vous comprenez Parce que ce qu'on veut nous faire faire, c'est du goutte à goutte, comme dans une perfusion. On veut nous faire rentrer les choses dans la tête, goutte à goutte. Pour que les gens... Qui, euh, soient, euh, qui sont ouverts et qui euh, voient un peu ce qui se passe, ben, soient un peu passés pour des imbéciles, des idiots et des fouteurs de poutres. Et pour que les gens qui ne sont pas encore éveillés ou qui sont tout à fait en accord avec le système ou qui pour X raisons ne sont pas d'accord mais ne font rien, ben, disent « ben voilà euh, tu vois, hein, les, ça bouge, hein, les gens ils bougent quand même. » Et là, on ne leur dit rien. Ben non leur film leur rien, c'est organisé par le système. Forcément qu'on ne va rien leur dire. On lâche du lest, c'est tout ce qu'on fait, on lâche du lest. Alors si vous espérez, si vous croyez que ce jeudi va avoir un impact quelconque sur la réforme des retraites, et surtout, surtout si vous vous battez que pour ça... Ben, je veux pas être pessimiste, hein, mais je pense pas que ça fasse grand-chose. Ah Macron, il l'a dit, je ne changerai rien. Par contre, il a dit aussi, venez me chercher. Ah, personne n'y a Ah été... oh, Non, t'as dit, <rire> eh non, eh non, on ne va pas le chercher. Non non, non, non. Non, non, non. On a réussi à dégoter, euh, comment il s'appelle euh... Mais oui, là, vous savez... Euh... Ben Laden et Kadhafi, hein, ces deux-là. Enfin bon, des gens qui étaient cachés au fin fond de l'Irak, euh, on a été les chercher et on s'est glorifié de les avoir euh, tués ou quoi que ce soit. Hein. Mais on n'est pas foutu capable. Euh, pour un coup que le président nous dit venez « venez me chercher, je vous attends », personne n'y a été. Personne. Pourtant. Il l'a dit, il l'a demandé. Je prends toutes les responsabilités sur moi, venez me chercher. Et, et alors, qui a été le chercher ah, C'est bien hein, de, de, de crier sur Facebook et le président il est ci, et le président il est ça, et arrêter un petit peu, et euh, voyez la vérité, mais oui, mais vous l'a dit, venez me chercher. Qui a été le chercher Même pas les Gilets jaunes. Même pas les tièges Pourtant, il l'a dit déjà du, du, du temps de l'affaire Benalla, hein, euh, qui, et, au passage, monte de plus en plus au niveau des grades euh, de l'Elysée. Hein, Quelqu'un qui a des casseroles comme c'est pas possible. Et moi, je pense que l'État, plus, plus les gens ils ont de casseroles et plus ils les aiment. C'est marrant. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est une, les... si une façon de les faire taire hein, ou euh, une façon de les remercier, peut-être. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà, on en est là. Bon, mais je me suis un petit peu éloignée. Hein, tout ça pour vous dire que le Black Friday, c'est bon et mauvais. Parce que pour certains, ça va pousser à la surconsommation. Et pour d'autres, bah, ils ont juste la possibilité de s'acheter ce qu'ils peuvent pas en temps normal. Et le jeudi 5, pour moi, bah, il n'a aucun intérêt. Aucun. Donc... Euh, bah, non, je ne vais pas défiler le jeudi, non, pas question. Je ne vais pas défiler. Parce que ça servirait à rien. Enfin, pour ce qui me concerne, maintenant, comme je vous dis et je vous le répète, mes, mes vidéos ne sont que des opinions personnelles. Et euh, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Après, c'est mon point de vue. Bon, bah écoutez, en attendant, hein, il y a du bon et du mauvais partout. Ce qui est dommage, c'est que ce soit le mauvais qui ait pris le pas pour l'instant mais j'ai confiance dans l'humanité, « Ouais, ouais, on va, on va reprendre les choses en main. Mmh. » Tôt ou tard, tôt ou tard. Peut-être pas d'ici demain, hein? mais tôt ou tard, on va reprendre les choses en main. Et là, après, là, je réponds plus du résultat. Hein? Par contre, ça, je ne sais pas. Quand l'humanité aura, aura pris conscience de ce qui se passe et qu'ils vont prendre les choses en main, je ne jure pas du résultat, hein. j'aime autant vous dire que ça va barder, hein, parce que, enfin je vous parle de la France, hein. on est quand même des petits Gaulois, il ne faut pas l'oublier, et qu'on a tous notre petit guerrier en nous. Hum? Il sommeillent pour l'instant, ouais, ils sommeillent. Mais je suis sûre que tous, tous, tous, tous, on a notre petit guerrier en nous, qu'on soit français ou pas d'ailleurs, parce que euh, la France nous a quand même acceptés, et donc de ce fait, bah. Euh, bah, on se retrouve être des petits Gaulois. Ben, ouais. Moi, je suis euh, d'origine portugaise. Le Portugal, qu'est-ce qu'il veut dire Portugal, c'est la porte sur la Gaule. Donc, on est des petits Gaulois aussi. Puisque c'est la porte sur la Gaule. On est des petits Gaulois. Et moi, oui. Je me sens pas française. Je me sens gauloise. Et voilà. Donc, ça, c'est ma petite vidéo pour l'instant. Et, euh, bah, écoutez. Euh, que vous dire Hein réveillez, réveillez votre soldat, réveillez votre votre petit gaulois, votre guerrier. Ouais, réveillez-le, ça va faire bien. Ah, oh, oh. Je ne sais pas si vous entendez, hein, mais aujourd'hui, il y a un vent. Mais alors, un vent, c'est inimaginable le vent qu'il y a. Alors, ah, vous ne voyez pas. Mais là, peut-être mieux. Alors, nous avons aussi... Euh, un soleil qui est un peu caché. Voilà. Je ne vais pas vous annoncer que de mauvaises nouvelles, quand même. Voilà. Alors nous avons un soleil qui est un peu caché. Ah, le voilà. Le voilà, notre soleil. Voilà, il est un peu caché. Nous avons un vent. Voilà, vous voyez, je vous disais, on a un vent qui est pas possible. Bon, bon hein. c'est la vie, hein. il faut bien. Hein. Bon, ben voilà, je vous laisse. Et puis, ben, je vous dis... Euh, à ah, une prochaine vidéo. En attendant, euh, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Bye.